Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tuto qui va nous permettre de créer un lapin gourmand et son œuf de Pâques. Pour cette création, je vais utiliser de la Fimo, chocolat numéro 75, caramel numéro 7, vanille numéro 105. Pour commencer, je façonne l'œuf avec de la fimo chocolat. Pour décorer mon œuf, je vais préparer une plaque fine de fimo vanille qui sera texturée avec un morceau de dentelle, un rouleau et deux lames pour les découper. Je positionne ensuite ma dentelle sur ma plaque de fimo et j'utilise mon rouleau pour imprimer le motif. Avec ma lame crantée, je découpe le haut et le bas de la bande, puis ma lame plate pour découper les côtés. Je dépose délicatement la décoration obtenue sur la moitié supérieure de l'œuf. Les pattes arrière du lapin seront texturées avec le dos d'un couteau de précision et un dotting tool de taille moyenne. Puis je colle les deux pattes de chaque côté en bas de mon œuf. Je prépare ensuite les pattes avant plus fines que je colle de chaque côté en haut de mon œuf. Pour donner l'impression que mon lapin croque dans son œuf, je façonne une boule de film au caramel et j'écrase le bas avec un dotting tool. Pour le museau, je pars d'une petite boule dans laquelle je pratique une incision avec un couteau, puis je découpe un triangle en haut. Avec un pic, je symbolise les moustaches en créant trois petits trous de chaque côté du museau. Je fabrique ensuite le nez avec la même couleur. Il sera un peu plus épais que le museau et placé en haut de celui-ci. Je vais placer le museau à l'emplacement prévu sur la future tête du lapin. Après avoir déterminé l'emplacement des yeux du lapin, j'y dépose deux petites boules de fimo légèrement aplaties. Avec un petit dotting tool, je crée les pupilles en creux. Pour ne rien vous cacher, ma première tête ne me plaisait pas vraiment. Aussi, j'en ai créé une seconde que je viens installer au-dessus contre l'œuf. Pour un effet rigolo, j'affine la position de la tête en la penchant légèrement sur le côté. Pour que mon lapin soit stable, je crée une assise que je viens placer en raccord avec les deux pattes arrière. Cette étape n'est pas utile si vous comptez en faire un magnète. L'intérieur des oreilles du lapin sont texturées avec un dotting tool et placées évidemment au-dessus de la tête. Passez le tout en cuisson et le lapin gourmand de Pâques est prêt. Joyeuse Pâques à tous et prenez soin de vous